bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 64 de stage one et nous allons parler aujourd'hui de harry potter le quatrième épisode donc la coupe de feu en jeu vidéo sur pc donc toujours electronic Arts c'est eux qui ont fait tous les harry potter sur pc warner bros bon voilà allez on va jouer encore warner bros c'est jamais au cas où on l'aurait pas vu interactive harry potter et la coupe de feu donc on va on va continuer un peu l'histoire on a déjà fait les les trois autres, les trois premiers. Donc, euh, il est évident qu'on allait faire le quatrième. Alors, le menu. Donc, on va faire une nouvelle partie. On va écraser ce que j'ai commencé. Et on va choisir, donc on peut choisir notre personnage, c'est plutôt sympathique. Nous, on va prendre Harry Potter, on va, pas, on va pas se prendre la tête. Les habitants de Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort. Un demi-siècle plus tôt, une servante avait trouvé les trois jeux du sort mort. Peut-être pourrions-nous nous pas fait de garçon maître. Non. Harry Potter est indispensable. Il en sera ainsi. <rire> Harry Potter et ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, s'étaient rendus en Porto Loin à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch où l'Irlande l'emporta sur la Bulgarie. Cette même nuit, un groupe de mange morts des disciples de Voldemort, dévastèrent le camping. Arthur Weasley renvoya Harry, Ron et Hermione au Porto Loin. Allez c'est parti on joue, donc on remarque un peu la, la différence déjà par rapport aux autres, euh, aux autres volets de la série C'est à dire que là on se déplace vraiment, euh, euh, c'est bizarre au niveau du décor, il y, y a un décor avec des détails On se déplace de manière un peu plus, euh, un peu plus aisée, un peu plus facilement On voit aussi, euh, voilà, c'est un peu moins figé, les éléments sont un peu moins, voilà, ça bouge de partout, il y a de la fumée Alors là c'est un ennemi un euh, pont, ouais. Donc, on va leur balancer les sorts, faut leur balancer un pas mal. Faut leur balancer pas mal de sorts. Allez, alors, par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est que les, les dragées surprises, ils, ils se déplacent. Ils rebondissent. Je savais pas que c'était des haricots sauteurs. Non, ah non, bah là, c'est des, des dragées qui bougent, donc voilà. Bon. On va avancer, on va progresser, parce que là, on vient de se faire attaquer hein, quand même. On était à la Coupe du Monde de Quidditch et on, on s'est fait attaquer par les euh, mange-morts. Donc, alors, les sorts combinés, il faut que je lance. Quel sort Non, pas lui. <rire> Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Alors, quelle touche Maintenir la touche. Voilà. Voilà, on fait un gros sort combiné, on déplace le caillou. Ah bah, d'ailleurs Hermione laisse les prix dans la tronche. Voilà. Tant pis pour elle. On continue. Donc, Monsieur Wazili, il reste derrière. Tant pis. Vous voyez les, les haricots qui, sont, qui sautent de partout. Alors. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre Ça, ça doit être de la vie, je pense. Oui, voilà, c'est de la vie. On a les champignons, de temps en temps par terre, c'est de la vie. Orchideus Alors, eux, ils, sont, ils lancent pas les mêmes sorts que moi. J'aime trop ces dragées. Tu vas me faire Ron L'autre, il nous parle de ses dragés. On en se fait attaquer. Il y a des gens qui meurent et tout. Moi, ouais, j'aime bien les dragés. Hein. Sinon, les pommes aussi, c'est pas mal. Alors, on continue. On avance. D'ailleurs, ils mettent du temps à avant. <rire> J'arrive pas à avancer parce que mes collègues, ils sont trop loin derrière. Alors, c'est parti. On déplace la pierre. On remarque Monsieur Weasley qui est là. Comment il a fait pour arriver là Je... On ne sait pas. Il est juste là. et En plus, il nous a pas aidé nous a regardé. Ça va, il se fait avec son petit béret là, son petit chapeau. C'est pas un béret, c'est un chapeau, tout simplement. Opérer, dragé bleu. D'accord, l'arbre, il s'est casser la tranche Alors, il va falloir le déplacer. Comme les pierres, on va le déplacer à la Allez, et en plus, personne m'aide, je suis tout seul. Allez, je pousse comme une merde. Voilà, sort satisfaisant. Oui, vous avez une ils jugent la qualité du sort en fait. Alors euh, bon c'est pas. C'est pas. c'est pas... ça sert pas trop à grand chose je crois mais ouais, ils nous jugent quand même. Bon marquez donc au niveau de l'interface on a quand même. Non, on, a, on a trois personnages, donc Harry en haut à gauche, Hermione en haut à droite, et Ron en bas à droite, avec leur vie, le nombre de dragées qu'ils ont récupéré. Allez, allez, aidez-moi. C'est incroyable, ils me regardent faire. Ouais, je me demande où est Hermione d'ailleurs Et Ron aussi, j'avance tout seul J'ai pas envie de dire que c'est des lass, mais euh, Voilà, ça y est, ils m'ont rejoint un peu C'est même, même pas Hermione ça Si, ah si c'est Hermione Ils ont mal fait euh, les cheveux On aurait dit Genie tellement qu'elle était rousse Alors, petite cinématique. Préparez-vous alors, jetez un sort Ah oh bah ben non, en fait non. Donc en fait, on se juste attaqué par plein, plein, plein de bestioles là. Il nous mettent vraiment très cher en plus. Il mordu. Allez Lancez vite un sort pour assommer une créature. En plus, en plus, je lance des sorts sur la pierre comme un. Parce que je ne veux pas exprès. ça bon, savoir, heureusement qu'on a un peu de vie quand même. Je rêve ou il m'a mordu Ouais ouais Baron, il a 52 en vie quand même 48 Donc il prend quand même cher 38 32 28 Faudrait qu'il arrête de mourir Voilà ouais, J'ai plus 59, 47 On a perdu quand même la moitié de la vie sur, sur ça et c'est pas encore fini, 22 18. Il faut sauver ron <rire> Voilà. Appuyez ensemble sur la touche pour lancer un Magicus. Ah, voilà, d'accord. Magicus elle vient de se prendre un caillou dans la tronche aussi, ça fait deux fois. Allez savoir pourquoi elle est attirée par les cailloux. Alors on a un magicus extremus je sais pas quoi, ça, ça nous faisait une aura, une aura sous nos pieds, mais j'ai pas compris à quoi ça servait. Peut-être qu'on avait des sorts plus puissants. Voilà on vient tous se perdre un peu de vie, Ron il en avait déjà pas beaucoup, il en a plus que 8. Oh les cailloux, ah les cailloux, ah, ouais Ah vous pouvez pas les éviter quand vous êtes au milieu. Oh, mange mort! Donc, le mange mort, on, peut, on va devoir le faire tomber. On va tirer la bûche qui est là. Voilà. voilà. Allez, aidez-moi! Voilà. Et run quand tu veux. Voilà. Ouais. Donc, le mange mort, il était pas sur le caillou, mais enfin, il, il s'était barré avant. Mais qu'est-ce que c'est? La marque des ténèbres, Harry! C'est. Ça marque! Voldemort. Allez au porte au loin! Donc voilà, on va aller au porte au loin qui est là. Et ça va nous emmener. Voilà. Donc le niveau est terminé. Sort satisfaisant, sort parfait, sort combiné. D'accord. Les sortilèges qu'on a eu. Lancé de sort. Euh, Il y a pas mal de statistiques d'ailleurs. En mode débutant. Trois nouvelles cartes décernées. Une nouvelle année à Poudlard. Poudlard accueillera cette année le tournoi des trois sorciers. Veuillez maintenant saluer nos invités. Au bâton, l'Académie de magie et l'école de Dumstrand. Je vous présente le professeur Maugret. Votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Nous revoici, alors là ce sera la pincine de, de Dumbledore. Donc c'est pour, euh, ouais, en fait c'est le menu quoi, le menu du jeu, on peut choisir un lieu. Et on va choisir Harry. Et on va continuer, qu'est-ce qu'on fait alors les cartes de collection. Ouais, non, on a pas vu. Harry, Ron et Hermione assistèrent à un cours de défense contre les forces du mal avec maugré folleuil. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai fait venir ici. C'est ici que vous allez apprendre à vous défendre. Vas-y et souviens-toi. Reste vigilant. Comment va atteindre Donc côté voilà, nous revoici. On va, on va bientôt arrêter le, a, la vidéo. non vous pouvez lui lancer un sort. Alors on lance un sort sur le saut. On va juste voir pour.